Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Dans les prochaines vidéos pas systématiquement mais de temps en temps je vais vous parler du market profile. Alors qu'est-ce que c'est le market profile Eh bien comme vous voyez donc euh, le graphique ici euh, c'est notamment un graphique avec des lettres, vous voyez des formes un petit peu bizarres si vous êtes débutant en trading peut-être que vous n'avez jamais vu cela. Euh, il y a également, j'ai également sur un autre écran donc euh, des graphiques qui donnent les volumes et l'intérêt du market profile c'est que ça vous donne des informations qu'on n'a pas avec euh, des graphiques classiques comme vous connaissez peut-être si vous avez déjà tradé un petit peu et euh, que moi je ne, je ne connaissais pas non plus euh, cette méthode euh, il, y a, il y a un an donc c'est assez récent pour moi et c'est une méthode qui a été créé en 1987 donc il n'y a pas très longtemps non plus. Mais ça nous donne des informations très intéressantes notamment sur les moments où il euh, y a le plus de volumes qui sont tradés, à quel niveau donc les volumes sont tradés. Ce sont des informations bien sûr qui sont très utiles parce que si on va voir sur des graphiques classiques, bon, vous ne pouvez pas dire où sont les acheteurs, où sont les vendeurs, où il y a des, euh, donc le plus de volume. Donc vous n'avez pas ça, bon, vous avez d'autres indicateurs de volume mais ça ne vous donne pas donc euh, des indications aussi précises. Vous savez que j'utilise beaucoup euh, certains indicateurs comme euh, donc euh, Ishimoku et d'autres indicateurs qui vous donnent bien sûr des informations très intéressantes euh, mais euh, le market profile est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour un complément d'information qu'il vous donne. Donc si vous vous intéressez à ce domaine eh bien je pense que mes vidéos vous intéresseront et euh, d'ici quelques temps je sortirai probablement une formation également en complément de toutes mes formations. J'ai suivi, euh, j'ai acheté deux formations sur le market profile et je trouve que les explications sont pas toujours évidentes. Donc à certains niveaux c'est un peu complexe mais euh, bon il peut y avoir des très bons traders qui n'ont pas toujours le sens de transmettre facilement leurs connaissances. Donc je vais essayer de vous donner donc euh, les informations qui vous permettront d'utiliser ces outils quand même euh, très intéressants de manière à ce que vous puissiez donc prendre un avantage sur, euh, sur, sur d'autres traders puisque, vous savez qu'on dit qu'il y a à peu près 90% des traders qui sont perdants alors pourquoi est-ce qu'ils sont perdants Pourquoi est-ce que même en suivant euh, les avis d'analystes de, de, qui, qui travaillent pour des brokers ou bien d'autres informations qu'on trouve dans les journaux eh bien il reste tant de, de traders qui, qui perdent sur les marchés et qu'on n'a qu'une dizaine de pourcents de traders qui sont gagnants Et eh bien peut-être que la réponse se trouve justement dans les informations qu'ont certains traders grâce au Market Profile. Donc, au plus vous avez d'informations sur des graphiques, et eh bien, au plus vous pouvez rapidement prendre des décisions sans devoir faire des, des, des études sur, sur les sociétés, sur les bilans des sociétés et je ne sais quelles autres informations qui vous demanderaient énormément de temps. Non, le Market Profile, euh, ça vous donne des informations euh, sur 30 minutes donc en général on met euh, donc euh, les graphiques en 30 minutes pour avoir ces indications et euh, ça vous donne vraiment des, des, des points de vue complètement différents de ce qu'on peut avoir d'habitude avec des graphiques euh, en bougie japonaise et même avec euh, certains indicateurs. Donc je vous dis que dans mes prochaines vidéos je vais, je vais développer un peu ça et euh, j'essaierai donc le plus rapidement possible de vous proposer une formation qui vous aidera également euh, en complément de mes autres formations donc à euh, prendre des trades efficaces sur les marchés, à apprendre à quel moment euh, il faut se mettre à l'achat ou à la vente et à quel moment sortir du marché également parce que les deux sont tout aussi importants quand est-ce que ça vaut la peine de mettre du volume sur vos achats ou vos ventes ou quand est-ce qu'il vaut mieux être prudent. Et eh bien tout ça vous l'apprendrez donc avec le market profile. Bien sûr moi je vous conseille de prendre mes autres formations qui vous permettront déjà, surtout si vous êtes débutant, de progresser énormément. Et puis après lorsqu'on abordera le market profile et bien vous aurez déjà une expérience des marchés et pourrez comprendre plus facilement comment fonctionne le market profile, comment vous pouvez prendre euh, votre trades avec un maximum d'efficacité. Voilà j'espère que ça vous intrigue, que ça vous intéresse également. Donc il y a je pense actuellement encore peu de traders qui utilisent ces techniques mais je peux vous dire que d'après ce que j'ai vu jusqu'ici et en les utilisant, le potentiel de, de cette technique de trading, de ces indicateurs est vraiment très très important. Voilà si vous appréciez ma vidéo un pouce vers le, vers le haut ça me fera plaisir et euh, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je pense que vous aimerez euh, mes prochaines vidéos sur le market profile et toutes mes prochaines vidéos également sur le trading. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.